Bonsoir, bonsoir, bonsoir à la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Je viens de me réveiller. Vous avez vu mes publications, mes vidéos précédentes. Je vous avais dit que rien n'allait entre les forces vives. Je vous avais dit ça depuis très tôt ce matin. Et vous venez de voir le communiqué final des Forces Vives. Une fois encore. Voilà. C'est le communiqué final des Forces Vives où on nous parle du report du 9 mars pour le mercredi 15 mars 2023. Jusqu'à présent, la classe politique, vous n'êtes pas encore prête. Le gagnant, il faut l'admettre aujourd'hui, le CNRD, ils ont tapé fort, parce qu'ils sont parvenus. Si c'était deux jours, trois jours auparavant, je pouvais comprendre. Mais à la veille, oui, le coup, la mission du CNRD a marché. C'est l'échec total, oui, pour la classe politique. Et je sers, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais certains leaders politiques, vous ne vous assumez pas. Vous savez, un leader, souvent, ne coûte pas trop. Tu as ta vision. On peut ne pas aimer, mais c'est après que les gens viendront apprécier ta prise de décision. Mais si un leader doit écouter les fédéraux, ce n'est pas tout le monde qui comprend les choses de la même manière. La politique aux politiciens. La politique, ce n'est pas pour tout le monde. Les décisions politiques, ce n'est pas pour tout le monde. On a des militants. Mais quand il s'agit des décisions, là, il faut être un vrai leader. Il faut s'imposer. Mais, vous avez. Ça, je vous dis, hein, c'est un échec pour vous. C'est un échec pour vous, pour la, la classe politique toute entière. RPG Arc-en-Ciel, UFDG Anad, UFR, FNDC, ainsi de suite. C'est un échec pour vous, il faut le reconnaître. Vous allez nous dire quoi? Après des semaines d'appel à la manifestation, vous venez nous dire aujourd'hui, non, c'est reporté pour le 15, entre le 9 et le 15, l'intervalle. Il y a eu combien de temps Qu'est-ce que vous n'avez pas négocié Si vous êtes fatigué, vous êtes incapable, ça moi je vous dis, hein, laissez-nous tranquilles. Moi c'est pourquoi je suis dans deux combats. Le retour du président Fakonde et je dis j'accompagne la classe politique. Mais pour la classe politique, moi, je vais vous laisser mener. Parce que je vous ai déjà dit une chose vous n'avez pas compris. Mamadou Doumbouya ne va pas quitter. On vous a déjà donné le programme de Mamadou Doumbouya. Dès le début, vous n'avez pas compris. C'est pourquoi je l'ai dit, moi, je suis dans deux combats. Le retour de notre boss, le président ou si le bandit organisait des élections. Laissez les leaders politiques. Il n'est pas le lieu du peuple. Mamadi ne peut pas enfermer quelqu'un. S'il avait été élu par le peuple, oui, comme le demande notre constitution, il avait le plein droit d'exercer la loi sur les gens. Mais il n'est pas l'élu, c'est un criminel. Quelqu'un qui est venu par les âmes, qui a tué des innocents. Et jusqu'à présent, les parents des victimes demandent des certificats de décès qu'on ne donne pas. Voilà, vous avez tapé poteau. Vous avez tapé poteau. La classe politique, vous avez tapé poteau. Vous n'avez absolument rien compris du CNRD. Et ils vont vous rouler, je vous ai dit. Il y a des gens qui appellent des fédéraux, des gens de l'UFDG. Il y a des gens qui appellent aussi certains responsables du RPG. Ne vous associez pas avec l'UFDG. Mamadi Doumbouya, il va vous donner le pouvoir. Et c'est pareil aussi pour l'UFDG. Vous n'avez rien compris. Les leaders, vous n'avez rien compris vous allez tourner tourner tourner tourner ils vont vous tourner comme des enfants oui OK attends Mohamed souma comme ingami et huru est en combinantima nta mo kombetima ni bloqué mané imasiga page beterrabi donc donc vous avez compris moi je vous ai dit Maman dit il va vous rouler. Tout ce que nous nous avons dit depuis le début, c'est ce qui sont en train, leur agenda. Ils ont parlé de deux ans de transition. Ça fait déjà trois mois sur deux ans. Il reste combien de mois Donc En 24 mois, ils ont déjà pris trois. D'après eux, ils parlent de recensement. Rien ne fait dans ce moment, euh, à ce niveau. Demain, ils vont venir vous parler quoi Vous-même, vous allez venir parler de Séni qu'aucun ministère ne peut organiser. Mais là, vous allez, faire, vous allez faire 4 ans, 5 ans dans ça. Vous n'avez rien compris d'abord. Parce que les uns pensent que oui, si on libère Fonique Mange et leurs amis on lève, c'est pas le contrôle judiciaire contre les membres de l'UFDG, et là, peut-être que L'avantage est à leur faveur. Les docteurs Kassori, leur, pro, leur euh, jugement est programmé pour le 15. On les condamne. Et là, peut-être il y a Sidia et le président Selou qui sont en course. Mais vous oubliez une chose. Un, qu'on parle de l'âge. 70 ans ou je ne sais quoi, ou 75 ans, Sidia est disqualifié. Vous avez oublié ça. Vous avez oublié que déjà, il y a des poursuites contre Ella Cheloudalé. Qu'on parle des rails, qu'on parle de RG, je ne sais pas, Guinée, vous avez oublié ça. Mais vous oubliez si vite que ceux que vous avez, des gens que vous avez accompagnés hier, des gens que vous avez accompagnés, soutenus, faire des marches, où est Fonique Mange aujourd'hui? Mais on est là, on vous parle du passé. Oh, Alpha Condé vous a fait ceci. Oh, le RPG vous a fait ceci. Votre mal aujourd'hui, ce n'est pas le RPG. Votre mal aujourd'hui, c'est ce que vous avez devant vous. Votre mal, c'est derrière. C'est-à-dire, le mal dont on vous parle, ça, c'est derrière. Le mal, à présent, c'est ce qui est devant vous. Comment arriver à Sécouturéa Qui est à Sécouturéa Ce n'est pas le présent Alpha Condé ni le RPG aujourd'hui. Au pouvoir, les ministères. C'est ce que vous devez comprendre. Mais si on doit vous faire peur, on doit vous faire peur. Moi, je vous ai dit, asseyez-vous, restez tranquille. Le président Alpha lui, il va mener son combat. C'est ceux qui ne connaissent pas le président Alpha Vous pensez que nous, quand on dit restons unis, vous pensez qu'on va compter sur l'UFDG pour ramener le président Alpha Non. Vous pensez qu'on va compter Hein On va compter sur euh, nos militants qui ne sortent pas pour ramener le président Fakonde, Non. Nous nous comptons sur l'armée guinéenne. Nous nous comptons sur l'armée guinéenne. Donc, s'il y a des gens qui pensent que oui, oh, si on s'associe, voilà, c'est pour aider le président Fakonde. Vous vous trompez jusqu'à présent, vous n'avez pas compris la politique. Allez-y encore apprendre la politique. Le président Fakonde a 85 ans. Mamadi Doumbouya peut-être à 41 ans ou 42 ans. Et dans son plan... Il est là pour plus de 10 ans. C'est ce que vous n'avez pas compris. C'est ce que vous, vous n'avez pas compris. Même si le président Alpha Condé était là, vous avez plus de chance avec lui. Le président Alpha Condé a patienté avec l'ancien comté. Dieu a voulu qu'il allait être président 11 ans. Mais si d'autres n'ont pas compris cela, des petites personnes, on vous appelle pour dire non, ne vous associez pas avec le RPG, ils ont fait ceci, cela. Le cnr que vous avez soutenu, Quelque chose que vous n'avez même pas fait pour le RPG. Les leaders, l'investiture de Doumbouya. Ces leaders se sont déplacés. Allez. Ils ont fait des tournées internationales. Pour qui Pour Doumbouya. Ils ont applaudi. Ils l'ont acclamé. Mais qu'est-ce qui s'est passé Le domicile de El Elaseloudalé. Le domicile de Sidia Des poursuites contre qui Contre El Elaseloudalé. Aujourd'hui, les militants ne sont pas tombés. Vous pensez que ceux qui vous parlent, ils sont doux ils ne sont ni du RPG, ils sont du CNRD. C'est eux qui vous parlent. C'est eux qui vous appellent. Ils appellent les mêmes personnes dans le RPG, ils appellent les mêmes personnes chez Sidiya, les mêmes personnes chez l'UFDG. Vous vous comportez comme des enfants. Vous n'êtes pas vraiment des politiciens. Moi, Nutete, l'honneur du président Fakonde, je le dis, je préfère accompagner ces bandits-là, parce qu'on n'a pas de classe politique. Nutté, l'honneur du président Fakonde, le traite pour ce qu'il a fait. Bill j'allais supporter ces gens-là. Ouvertement. Parce que j'allais dire que vous n'êtes pas prêt. D'abord, vous n'êtes pas des vrais leaders. Vous ne pensez qu'à vos intérêts personnels. J'allais le faire. Mais continuez. Ils n'ont pas fini de jouer avec vous. Hein. Ceux qui vous ont montré là, ça, c'est encore petit. Ceux qui vous ont montré là, ça, c'est encore petit. Je vous ai dit, regardez mon mari de Mouya, c'est comme même, même feu à médecin couturé. à perd son âme. Il n'a. Même il n'a pas été aussi confortable à nommer les gens à faire ce qu'il veut dans le pays que Mamadou Doumbouya. Il se dit qu'il est un roi aujourd'hui. Combien de décrets en un temps record Vous êtes assis là, entre vous, vous ne vous entendez pas. Le CNT, il vient, il crée ce qu'il veut. Vous êtes assis. On ne met pas un gouvernement d'une nationale. Non, les leaders, chacun est là. Voilà, ils vont taper sur RPG, ils vont taper sur les FDG. On dirait des bambins. On dirait des enfants. Il est en train de vous malmener. Et après, demain, vous allez dire OK, appelons à la manifestation. Vous ne savez même pas ce que vous voulez. Vous ne savez même pas ce que vous voulez. Quand on dit le retour à l'ordre constitutionnel, un civil au pouvoir. Un civil au pouvoir. Mais chacun veut. Et dans ça, maman dit <rire> Allah, il a des stratèges. Mais on se connaît, cette classe politique, ce peuple de Guinée. Nous nous connaissons tous en détail. Nous nous connaissons tous. Il y a des anciens de l'UFDG aujourd'hui dans le CNRD. Ceux du RPG, ceux du UFR. Ce pays-là nous appartient tous. On se connaît. Donc, ils vont vous malmener. Ils vont vous malmener là-bas. Qu'est-ce que ces gens-là n'ont pas dit ici Que non, c'est le coup d'état du président Fakonde. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit ici comme mensonge Jusqu'à ce que le président, Fakonde commence à parler. Que les gens découvrent que non, c'était des menteurs, c'était des mensonges. Moi, je vous ai dit, le coup d'État, c'était un instinct de survie. Mamadi Doumbouya a deux options, je vous ai dit, depuis le départ. Ses amis, au départ, ils ont dit, ah, Mamadi, que non, il faut rester. Là, on s'en a compté à faire ici. 24, 26 ans. Cocotila, on te soutient. Le gars a dit, bon, je ne vais pas faire plus de 20 ans, mais... Ça, c'est venant des proches de Mamadi. Et c'est pendant ce temps qu'ils ont voulu nous corrompre. On les a dit, non, ça ne marchera pas. Mais ils sont en train d'aller petit à petit sur ça. Vous êtes assis. Franchement, moi en tout cas, le 15 bas... Ce que vous avez demandé, si on ne fait pas, vous ne mettez pas un gouvernement d'union nationale, un, euh, un premier ministre de consensus. C'est vous les politiques qui devez décider, ce n'est pas les militaires. Ce n'est pas des partis politiques. Cherchez la popularité pour aller où Si on n'a pas des intentions d'être candidat, mais jusqu'à présent la classe politique guinéenne, mais je me demande quel genre de politicien vous êtes. Est-ce qu'un militaire a besoin de chercher de la popularité le jour qu'il faisait son coup d'État Un coup d'État Populaire, c'est quand le peuple est dans les rues et que le militaire, les militaires viennent accompagner le peuple. Ça, c'était un coup d'état de narcos, un coup d'état de survie de Mamadi. Vous n'avez pas compris. Et il a l'intention aujourd'hui de rester. On vous parle cela, vous ne comprenez pas. Ça sert à quoi ces campagnes La vie est devenue chère. Il a changé quoi Le port de Conakry, 12 500 personnes, fonction publique. Ils se vendent des chantiers du président Fakonde. Voilà, j'ai fait ça pour servir la population. Vous êtes assis. On vous malmène. Ah non, acceptez. Voilà. Eh, eh, voilà, président X, il faut accepter. Voilà. Eh, nous, on va faire deux ans. Après, tu es bien organisé. Tu vas venir. Tu vas gagner des élections. <rire> voilà, mais vous êtes, de, vous êtes vraiment des enfants en politique. Il n'a pas laissé son bienfaiteur, je vous ai dit. Le président Fakonde, c'est ces promesses-là qu'il va respecter. Oh, Allons-y. Deux ans, ce n'est même pas loin. Acceptez seulement. Vous allez revenir encore nous donner raison ici. Hein Hum. Ah là. Comme on ne va pas vous parler, toi qui dis que le président Fakonde a fait combien d'années de Dumbuya, vous allez. Comme si c'est ton père, ta mère qui a, qui a voté pour Dumbuya. Comme si c'est ta famille qui a voté pour Dumbuya. Parce que c'est ce qu'on dit dans le Coran, Quelqu'un qui prie, c'est quelqu'un qui ne trahit pas. Oui, quelqu'un qui fait cinq prières, c'est quelqu'un qui ne trahit pas. Parce que tu es proche d'Allah, tu as peur de faire du mal. Mais comme vous êtes des mécréants, oui, vous avez la raison vous avez raison de dire aujourd'hui, oui, ce qu'il fait, c'est bien. Quand on est mécréant, c'est pourquoi on dit la trahison, ce n'est rien. Sinon, quelqu'un qui prie, qui a peur d'Allah, ne va pas venir soutenir la trahison. Mais comme vous ne pensez qu'à vos intérêts seulement, allons-y. Moi, je vous ai dit, dit c'est la malédiction. Voilà. Donc, euh, la famille, c'est ça. Hein? On va attendre encore les, les jours à venir. Aujourd'hui, c'est le 8, le 9, demain. Ils disent le 15, voilà, qu'ils ont appelé en tout cas dans le grand Conakry. Moi en tout cas, ma voix, je vais reposer ma voix. Voilà. C'est le retour du Fama. En tout cas, dans ces deux jours-là, mon combat, c'est pour ça. Quand vous allez vous entendre avec avec eux là-bas, là, vous allez nous dire, voici ce que nous avons conclu. Mais pour dire que moi, je vais dire, manifestation jusqu'à le pour le 15, mm -mm. personne ne me paye. Voilà. Donc je ne parlerai pas de ces manifestations pour le 15. Mm -mm. Je ne parlerai pas de manifestation pour le 15. Que cela soit clair pour tout le monde. Ce que vous n'avez pas négocié en 2-3 semaines, 5 jours, là. ce que vous n'avez pas négocié, ce que vous n'avez pas obtenu, à un jour, de demain, c'est-à-dire de la marche de demain, vous n'allez pas l'obtenir le 15. Ça, je vous le dis ça aujourd'hui. Ce que vous n'avez pas obtenu aujourd'hui, les forces vivent. Vous n'allez pas l'obtenir le 14. Que cela soit clair pour vous. Oui. Mamadi pour satisfaire, c'est-à-dire pour gagner là. Il a pris les armes pour tuer. C'est ce qu'il voulait. Il n'a pas pris la fuite. Il s'est dit pour sauver ma tête, il faut aller tuer. C'est ce que Mamadi a fait. Donc si vous, au moment que vous êtes en position de force, on vous appelle pour vous distraire entre eux là-bas. Entre vous, ils vont, ils, vous, ils essaient de vous distraire. Ben, voici aujourd'hui, le résultat est là. Le résultat est là, devant tout le monde. Chaotique, le pays à terre. Vous n'arrivez même pas à vous entendre. Juste à cause, à cause des intérêts individuels. Non mais c'est vraiment, vraiment énervant, hein. c'est vraiment énervant. Moi, je suis d'accord qu'il n'y ait pas de manifestation. Mais qu'est-ce que vous avez obtenu Ma question, c'est là-bas. Je m'en fous. je ne veux... Qu'il n'y ait pas de manifestation, je suis d'accord. Mais qu'on vous respecte. Que vous obtenez ce que vous voulez. C'est vous la classe politique. C'est vous les vrais leaders. Mais vous vous comportez comme des enfants. Vous devriez obtenir quelque chose. Ce n'est pas des bandits qui sont là. Ils savent, ils ont eu peur. C'est vous qui avez le peuple. Mais vous vous laissez faire. Ce que vous n'avez pas obtenu aujourd'hui, je vous ai dit, vous n'allez pas obtenir le 14. C'était maintenant. Est-ce que c'est -ce vous qui, qui avez appelé les, les, les, les c'est-à-dire Gomou, ou bien les religieux Ce n'est pas eux qui sont venus vers vous. C'est vous qui étiez en position de force. C'est vous, entre vous, vous entendez. Mais il y a d'autres, oui, il faut garder le Dr Cassoli en prison. Là, nous on va être libres, on va organiser des élections. Eux, ils seront disqualifiés. Tant que vous avez ça à l'esprit, vous n'irez nulle part. Vous ne saviez pas le piège qui vous entend. Vous étiez en position de force. C'est eux qui ont eu peur de vous. Si vous n'aviez pas des gens derrière vous, mais ils n'allaient même pas vous, vous demander pardon, venez, on va s'entendre. Mais vous êtes vous êtes comportés comme des enfants. Vous n'êtes pas des vrais politiciens, mais plutôt, je vais vous dire hein, profitez seulement. Ça, vous devriez tout, tout obtenir aujourd'hui. Même si on devait attendre. Vous devriez tout obtenir aujourd'hui. On n'a même plus besoin de parler de manifestation. Vous pensez que ça plaît aux gens de dire aux enfants des autres et avec ces bandits-là, pour que le sang coule, ça ne plaît à personne. Mais quand on veut que ça change, oui, il faut adopter d'autres stratégies. Mais au moins que vous avez la force, au lieu de profiter, pour dire « Niet !» Même si ça munit. Ils allaient dire OK. Donc, dans ces deux jours, nous, on va parler du président Alpha Condé. Moi, je vous ai dit, la solution, c'est d'enlever Doumbouya. Ceux qui pensent qu'il qu faut négocier avec Doumbouya, vous allez toujours me respecter, vous allez toujours me donner raison. Mamadi n'ira pas. Vous voyez déjà, Mamadi, son entourage, ses amis. Wallah, vous n'avez rien compris. Vous n'avez absolument rien compris. Absolument rien compris. Même si on lui donne le temps de deux ans, Biloy, il n'ira nulle part. Ça, je vous le dis. Mamadi n'ira nulle part. Yeah. Non, mon grand Daouda, il ne faut même pas en vouloir les militaires. Moi, déjà, j'ai bon, l'assurance des militaires. Je ne vais même pas parler de ce côté. C'était deux combats contre Mamadi. C'est seulement la classe politique qui n'arrive pas à s'entendre. Parce qu'ils ne savent même pas ce qu'ils veulent. Sinon, le coteau du président Fakonde, nous, on reste déterminés là-bas à 100%. Tout ce que nous demandons, c'est le retour des civils au pouvoir. On laisse le pays dans, la, dans les mains de ces bandits-là. La Guinée n'ira nulle part. Absolument nulle part. Voilà. Non, Sanasakaba, ils ont reculé. Hein. On les... C'est qu'on les a malmenés. On les a tous trompés. Le CNRD, ils ont vraiment des stratèges. Ils sont parvenus à les opposer les uns contre les autres. Donc oui, il faut dire le 15. Quelque chose que vous n'avez pas obtenu aujourd'hui, là. Il y a eu combien de temps de négociation vous allez dire encore le 15. Quel 15 encore Moi, en tout cas, ce n'est pas sur ma page ici que je vais mettre qu'au 15 manifestations. C'est vous qui allez venir nous dire, voilà, on a obtenu tel, tel, tel, tel. Quand vous allez agir en responsable de vrais leader. moi, quand je suis leader, j'impose ma décision, mais je ne prends pas la décision de tout un chacun. Je ne peux pas avoir des fédéraux qui vont influencer sur moi. Là, tu n'es pas un leader. Tu n'es qu'un communicant. Un leader politique impose sa décision. Sa prise de décision ne peut pas être appréciée. Mais avec le temps, on lui donne raison. C'est ça un leader. Mais on n'influence pas sur un leader. Là, tu deviens un communicant. Tu dis ce que les autres pensent. Mais tu toi-même, en tant que leader, tu écoutes tout le monde. Tu t'assois, tu analyses. Qu'est-ce qui est la bonne décision Voici... Le raisonnement, la position d'un leader. Mais ce qu'on voit en Guinée, on ne voit pas de vrais leaders. On voit que des simples personnes qu'on met à la tête des partis politiques influencées par les uns et les autres à côté. Et là, c'est pour juste fatiguer les gens. Voilà. Donc, merci à tout le monde. Franchement, si je dis que je ne suis pas dessus des forces vives, j'ai menti. Voilà. Si je dis que je ne suis pas dessus des forces vives, j'ai menti. En tout cas, Vive le retour du président Fakonde, Vive l'armée républicaine. En tout cas, les forces vivent. Vous n'avez pas de soutien chez moi ce soir. Couchez-vous, buvez de l'eau et dormez. C'est fini. Voilà. On va voir ce que vous allez obtenir d'ici le 15. Là, Ibrahim Nabe, merci à vous. Merci, mon grand Daouda. Kutus Kamayen, merci à vous. Alpha Diallo, merci à vous. Abaka Kouyate, merci. Mon frère Alexandre Pivi, merci. Ahmed, Le Seul, PDG. Merci à vous. Alassane Konsimbo, merci à vous. Halibangura, merci à vous. Merci.